Je vais maintenant vous montrer comment configurer Proxy sous Windows 11. Cliquez sur le bouton « Démarrer ». Cliquez « Paramètres ». Cliquez « Réseau Internet ». Cliquez « Proxy ». Cliquez « Configurer ». Cochez « Utiliser un script de configuration ». Dans « Adresse du script », écrivez « http -barre -oblique -barre -oblique » proxy.umontréal.ca Cliquez « Enregistrer ». Fermez cette fenêtre. Vous avez maintenant « Configurer proxy » sur Windows 11. Nous allons maintenant tester la configuration proxy. Je vais ouvrir un navigateur Internet. Ici, j'ouvre Google Chrome. Dans la fenêtre, écrivez « http oblique testproxy.umontreal.ca. Tapez la touche entrée. Vous allez obtenir la fenêtre d'authentification. C'est normal. Entrez votre code d'accès et votre mot de passe, aussi appelé UNIP. Cliquez Connexion ou OK. Vous obtiendrez le message Votre configuration proxy est fonctionnelle. Le proxy est maintenant configuré sur votre ordinateur. Vous pouvez maintenant aller sur notre, sur notre site Web pour euh, avoir accès aux euh, ressources électroniques. Donc, évitez euh, d'écrire l'adresse euh, de la base de données en haut ici. Allez plutôt euh, sur notre site et euh, cherchez dans les bases de données. Les utilisateurs d'Internet Explorer et Edge doivent inscrire SIM barre oblique inverse devant leur code d'accès, par exemple SIM.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 Je vais maintenant vous montrer comment désinstaller le proxy sur Windows 11. Cliquez sur le bouton « Démarrer ». Cliquez « Paramètres ». Cliquez « Réseau Internet ». Cliquez « Proxy ». Cliquez « Modifier ». Retirez l'information dans « Adresse du script ». Désactivez « Utiliser un script de configuration ». Cliquez « Enregistrer ». Fermez cette fenêtre